Bonjour à toi chers spectateurs et bienvenue dans l'ombre des salles obscures. L'émission où je vous raconte des petites anecdotes sur un verre du décor de salle de cinéma et, et sur des collègues qui aiment bien faire des vannes. Parce que oui cette semaine je vais vous raconter comment je me suis fait, mais alors troller. Troller à un point où honnêtement j'en voudrais presque encore aux personnes qui ont eu cette idée parce que pour le coup elle était vraiment salée et, et absolument géniale. Je vais pas forcément vous plater le contexte tout de suite, je vais juste vous raconter l'anecdote telle qu'elle. Euh, C'était un jour de travail plutôt classique, et en gros, lorsque on annonce des avant-premières, ou en tout cas, si ce n'est des avant-premières, des événements dans notre cinéma, il y a une personne qui est chargée de s'occuper de préparer toute la com autour de ça. Que ce soit une com via internet, ou que ce soit une com qui va avoir lieu dans le cinéma. Et cette semaine-là, on m'a annoncé un truc qui... Je, je trouvais ça absolument génial, sur le papier, parce que je suis certainement naïf, mais en gros, je vois des personnes commencer à bosser et me regarder d'un air un peu malicieux. Moi, étant complètement niais, je me dis, oh, « qu'est-ce qui prépare, à mon avis, d y avoir un truc de fou ?» Et en gros, un moment, je vais dans le bureau pour demander un truc à un collègue, et là, d'un seul coup, je vois poser sur un des bureaux de com une petite affichette avec l'affiche de John Wick 3 et une avant-première annoncée en présence de Keanu Reeves. Et moi, je me dis, « Putain !» Comment ça se fait Comment on a réussi à l'avoir Qu'est-ce que c'est cette histoire On va avoir Keanu Reeves à Nantes, mais, mais je veux être là, j'ai trop trop hâte. Et du coup, je commence à me hyper tout seul, je commence à me dire, oh putain, c'est génial, attends, faut que je regarde si mon emploi du temps me le permet, parce que là, c'est une rencontre d'une vie, je veux dire, j'aurais pas d'autres occasions de le voir, il faut absolument que j'y aille. Donc je commence à me faire mon petit truc, et bizarrement, je commence à voir mes collègues à gauche et à droite, bah, un peu rigoler. Je me dis, est-ce que c'est mon enthousiasme qui les fait rire Ou est-ce qu'il y a autre chose donc, Je ne sais pas. Je fais ma journée, etc. Et au bout d'un moment, bah, mes collègues reviennent vers moi. Ils me posent des questions. Ils me disent, alors, euh, tu es content euh, On va avoir John Wick. Et puis en plus, il euh, y a ce qui vient. Et moi, je fais, bah, ouais, ça va être trop bien. Et je vois qu'il y a toujours des rigolades. Et, euh, et donc, contexte placé, c'est euh, le 1er avril. voilà. Et du coup j'étais un peu dégoûté. Parce qu'en plus c'était même pas une vanne genre pour les clients. Hein. Ça a même pas été un truc genre qui a été affiché dans le cinéma ou un truc comme ça. C'était vraiment pour moi. Pour me troller. Donc je pleure aujourd'hui parce que j'ai toujours pas rencontré Kinu Reeves. J'espère que ça arrivera un jour, mais j'y crois pas trop. Mais ouais. Vous aviez été fort ce jour-là quand même. Mais je vous en veux encore un petit peu. Si J'avais vraiment envie de voir Kinu Reeves. Mais comme quoi, ouais. On peut être naïf. Hein, parce que honnêtement, depuis, je ne me fais plus avoir. Hein, le 1er avril, maintenant, je fais hyper attention. Je sais que les trois quarts des trucs qu'on va me dire, potentiellement, il peut y avoir une blague qui va se cacher au milieu. Et que du coup, je vais me faire avoir. Donc du coup, maintenant, je fais hyper attention sur ces trucs-là. Mais à l'époque, je dois avouer que... Ça a dû faire marrer tout le monde hein, quand même. Ils ont dû bien se taper une bonne barre de me voir naïf comme c'est pas permis. Persuadé que Kinu Reeves allait venir. Pfff.